Bonjour, je m'appelle Philippe et je vais vous expliquer ce qu'est le besoin en fonds de roulement, comment le calculer et comment l'interpréter. Le besoin en fonds de roulement, ou BFR, est un indicateur à suivre de près pour gérer au mieux votre trésorerie. Il vous permet de garantir la bonne santé financière de votre entreprise. Le BFR correspond à l'argent que l'entreprise doit posséder pour payer ses charges courantes et ses fournisseurs en attendant de percevoir les paiements de ses clients. Et oui, vous avez certainement des salaires, des cotisations ou encore des fournisseurs à payer, alors que vos clients ne vous ont pas encore réglé. C'est ce qu'on appelle les décalages de trésorerie. Vous devez donc anticiper ces décalages et calculer votre BFR pour piloter au mieux votre trésorerie. Le BFR se calcule de la manière suivante. C'est la somme des créances clients et de vos stocks, moins vos dettes fournisseurs. Si votre BFR est positif, cela veut dire que vous payez vos fournisseurs avant d'être payé par vos clients. Ce n'est pas dramatique en soi, mais pour éviter une baisse importante de trésorerie, il sera important de préparer la somme nécessaire pour financer ce besoin de trésorerie à court terme. Pensez aussi à revoir votre modèle économique pour faire baisser ce besoin en trésorerie en encaissant plus rapidement vos clients, par exemple. Quand le BFR est nul, cela signifie que vous n'avez pas de besoin en fonds de roulement, mais que vous n'avez pas d'excédent à placer dans votre trésorerie nette. Votre trésorerie est tout juste à l'équilibre. Avoir un BFR négatif, c'est plutôt bon signe. Cela veut dire que vous encaissez de l'argent avant de devoir le sortir. Vous n'avez aucun besoin en fonds de roulement et votre trésorerie est en pleine forme. Plus votre BFR est négatif et plus vous avez d'excédents de trésorerie qui pourra servir à financer votre développement et soutenir vos investissements. Vous l'aurez compris, bien gérer son BFR permet de prendre soin de sa trésorerie. Il existe des solutions simples à mettre en place pour l'optimiser et ce sera donc le sujet d'une prochaine vidéo.